content d'être là mais il fait n'importe quoi et ben, salut tout le monde j'espère que ça roule pas de pas de réunion de viennoiserie de je sais pas quoi aujourd'hui on se retrouve pour le boulot boulot boulot un seul aller-retour mais pas des moindres ça va vous dites le de pareil comment moi en commentaire un peu bon, pour l'instant mes vidéos on dirait un grand fou qui parle tout seul bon c'est le cas mais merci changeons ça je peux pas le critiquer parce qu'on fait pareil mais il peut faire ça un poil plus tôt quand même Bon toi mon ami t'es pas dans un endroit stratégique là Du foin sur le périph, je peux vous dire on n'en voit pas tous les jours. Allez vas-y mon pote, vas-y vas-y vas-y. vois pas toi, tu te mets en mode voiture. Tant mieux. Mais pareil, un quad sur le périph' on n'en voit pas tous les jours. On va pas se rapprocher se rapprocher trop parce que j'ai l'impression que je le tends lui devant. Quand on est. Quand je suis. Un peu plus près de lui mais des grandes accélérations et une fois qu'il y a un peu de distance il, il ralentit n'importe quoi, tu me dépasses pas par la droite si.. Vous. Ils sont en train de faire leur paquet. Oh, Volvo il est chaud. Volvo il voulait mettre voilà il voulait mettre une grande accélération. Il y avait la Toyota devant lui. Par la droite oui c'est un gore extrême. Se trouver là, lui il est censé être rouge. Bon, je vais pas vous faire le topo habituel sur la fraîcheur de ce soir, mais il fait froid quand même. Oh, bah, je suis reparti en deuxième, j'avais même pas fait gaffe. Ah, je voulais faire une bise à Christine aussi, euh, voilà, une fidèle des vidéos et qui euh, est régulièrement présente dans les commentaires. Tu me reprochais de ne pas y répondre d'ailleurs. Je dois te donner le point, tu as raison. Euh, je vais m'expliquer, je n'y répondais pas jusque là en tout cas dans les vidéos parce que j'avais un certain retard. Grosso modo comment je fonctionne aujourd'hui, là on est mercredi. Enfin, même jeudi maintenant parce qu'il est mieux passé. Mais en gros, je roule mercredi, j'enregistre mercredi. Et vous allez la voir jeudi soir. Donc, il euh, y a euh, 24 heures de décalage. C'est pas, pas très important. Mais avant ça, là, le mois dernier, j'ai publié tout le mois. Parfois, les vidéos, elles sortaient. Je, venais, je les avais tournées trois semaines avant. Et donc, quand vous y répondiez, quand vous les commentiez, c'était à propos de choses qui s'étaient passées trois semaines avant. Enfin, tu vois, c'était... Un peu un non sens que d'y répondre. et pour le fait que je n’y réponds pas à l'écrit, euh, tu as aussi raison, c'est aussi un tort que j’ai qu’on m’a déjà reproché d’ailleurs. Euh, je, vais, je compte prendre le temps de répondre au monde commentaire de cette chaîne. C'est simplement que tu l'auras compris puisque tu es une fidèle des vidéos. En ce moment, je suis très occupé. Je travaille euh, presque 7 jours sur 7. J'ai pas énormément de temps libre. Quand j'en ai, je le passe à monter les vidéos. Chaque vidéo, c'est environ une heure. Euh, voilà. Donc, bon, et puis je veux pas faire ça à la volée et à l'arrache. Tu vois, je veux prendre le temps de le faire. Donc, c'est pour ça que je me cale pas 10 secondes pour répondre par ci, par là. Mais euh, tu as raison, c'est d'une importance capitale pour euh, le lien entre moi et mes abonnés Dont le nombre est grandissant d'ailleurs euh, Doucement mais sûrement, n'est-ce pas Ça me fait bien plaisir, je vous remercie tous euh, euh, par cette occasion Et voilà Christine, euh, t'inquiète pas C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et à la fois c'était prévu Mais je vais m'y mettre plus rapidement que ce que je comptais ou pensais le faire Merci d'être présenté continue, ça me fait bien plaisir et je vois les trucs hein, sur ton fils qui fait du rugby et tout et tout, euh, c'est un gars bien. Oh, Henri, faut qu'on parle des nouveautés du salon de Milan, l'ECMA. Il y a un salon de la moto, messieurs dames, à Milan. Ils ont présenté des nouveaux modèles, dont une Suzuki GSX-8S, si ma mémoire est bonne. Il faut que je la teste Henri quand tu la reçois. Et le nouveau Vestrom aussi, mais on s'en est déjà parlé de ça. Ouais, cette fois, j'ai été malin, j'ai enlevé les cheveux avant de partir de la cagoule. Voilà, moi je je grandis et j'apprends de mes erreurs. Je suis en train de vous dire ça au moment où j'enlève un cheveu qui me gêne dans l'œil. Mais... Bref, cette fois j'ai la bouche qui ment. Bon ben voilà, un retour effectué dans les règles de l'art. Encore une fois, merci d'être resté jusque là. Euh, ben, je souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Rendez-vous demain 18h. Et puis...